Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui souhaitent travailler euh, euh, avec des outils régulièrement, alors euh, sur Photoshop CC 2015. Euh, alors moi je bosse avec une... Euh, avec une tablette, donc euh, voilà. Mais pour les autres, il euh, n'y a pas de soucis, ça fonctionne aussi. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que dans, dans le nouveau Photoshop, on a dans le menu édition, on a barre d'outils. Barre d'outils, ça va nous permettre de choisir les outils qu'on utilise le plus, par exemple si on fait beaucoup de retouches de portraits, si on fait beaucoup de détourages... Euh, ça fonctionne très simplement. Euh, donc je vous remontre, uh, édition, barre d'outils. Là je vous laisse la barre d'outils euh, au-dessus. Euh, ça fonctionne par glisser-déposer. Donc voilà. Euh, voilà, je voudrais celui-ci, après je voudrais l'outil lasso... Je voudrais euh, l'outil recadrage, euh, sélection rapide... Donc voilà, Donc vous voyez, ça me les met euh, les uns à la suite des autres. Donc après, ce que je peux faire, c'est que si je viens là, ça fonctionne à la manière des calques. Voilà, je peux avoir tous les outils dans le même panneau. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est euh, enregistrer. Si, si voilà si ça me convient euh, voilà je fais enregistrer paramètres définis et voilà euh, je peux charger les paramètres c'est à dire que si j'ai si j'ai déjà réglé euh, une barre d'outils euh, sur un autre poste où j'ai enregistré les, les, les paramètres sur une clé usb je peux les ré récupérer je peux effacer les outils vous voyez donc tout arrive par ici mais si je me suis trompé j'ai restauré les paramètres par défaut Hop. et tout revient à sa place une petite astuce j'en profite également pour, pour vous la pour vous la donner qui est euh, en général dans les dans les logiciels adobe euh, quand on personnalise quand on va dans les préférences souvent on aimerait bien réinitialiser comme ici euh, pour avoir ce, ce bouton donc euh, pour que ça apparaisse, il suffit d'appuyer sur la touche ALT que ce soit PC ou Mac et d'arriver ici, donc tout se réinitialisera et euh, tout sera remis à zéro Bon ici dans, dans ce cas là on n'a pas n'a pas énormément de choses mais je tenais à vous le dire, je vous montrerai après euh, dans les préférences donc là je mes, mes outils, là je vais en mettre quelques-uns, je ne vais pas tous les faire. Euh, je suis terminé. Ce que j'ai, c'est que là, j'ai les trois petits points et j'ai les outils que je viens de placer. Vous voyez, j'ai l'outil déplacement. Et vous voyez que dans ma barre d'outils, l'outil déplacement, mais là en fait, lui, il était déplacé ici. Voilà, là je suis là il est, et euh, lui il est là. Euh, j'ai mon outil lasso. Si je viens ici, on voit qu'il n'y est plus. En fait, je déplace les outils et je me retrouve euh, avec, euh, voilà, on va dire, une, une barre d'outils euh, personnalisée. Alors, c'est pas comme dans l'Illustrator e où on a vraiment une autre barre d'outils, on, euh, on peut vraiment avoir euh, des doublons, ou vraiment avoir sa, sa barre d'outils à soi. Ici, on va déplacer, on va un petit peu arranger comme on veut ces euh, outils. Donc voilà, c'était une, euh, voilà, une petite vidéo, on va dire, de, de remise en, en jambes pour moi. Euh, ce que, alors moi je suis sur PC, hein, bientôt en Mac. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, euh, si j'appuie sur Alt dans les préférences, là j'ai réinitialisé. Si vous êtes euh, parti dans, dans des choses un peu.. Euh, un peu space, vous savez plus comment régler ça, et ben voilà, on vient se réinitialiser, ça vous remettra tout par défaut. Voilà, euh, c'était un, une petite astuce. Euh, je vous invite à suivre la. La chaîne, parce qu'il va y avoir beaucoup de, de, de tutos, d'astuces euh, cette année. Je vais avoir du gros travail. Euh, ce qui arrive, c'est que je suis en train de vous préparer un, un tuto euh, Photoshop pour bosser avec les plans de travail euh, et, et ici l'espace de conception. Euh, donc, dans un premier temps, on verra ce qu'on peut faire avec euh, Photoshop. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire avec l'espace de conception de, de, de Photoshop, ce qui va nous permettre de faire, ce qu'on va pouvoir euh, voir. Donc voilà, j'espère que ce sera une petite astuce qui vous servira et, euh, et à très bientôt.